Chers traders et investisseurs, jeudi 7 novembre, bonjour. Alors ça y est, notre objectif d'hier fut atteint ce matin vers 8h30. Nous n'avons pas osé prendre position, nous aurions dû. Enfin c'est facile à dire après. C'est la vie. Donc euh, notre prochain objectif se situe à 13 330 et puis après, pourquoi pas aller tutoyer les 13 480 sur le DAX, c'est-à-dire les plus hauts. Et n'oubliez jamais que la hausse entraîne la hausse. Il faut dire que les déclarations des, négo des négociateurs chinois ce matin dans le conflit sino-américain ont bien aidé à cette hausse flagrante avant l'ouverture des marchés à 9h. Donc, il n'existe qu'une seule tendance. Le nord. Voyons jusqu'où nous irons. Mais attention, attention, plus on monte, plus c'est fragile et les arbres ne montent jamais au ciel. Donc il faut être extrêmement prudent. Mais pour le moment, il n'y a aucun signe de reflux ou de baisse à venir de ces marchés. Soyons très attentifs.